Aujourd'hui le 22 janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, l'assaut, l'aviation de l'armée et l'artillerie du district militaire occidental ont infligé des dommages par le feu aux accumulations d'effectifs d'unités des 14e et 92e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Dvurekneia, Gryanikovka, Kharkov région, ainsi que Novozovskua et la périphérie nord de Stelmakivka, République populaire de Lugansk. Plus de 50 militaires ukrainiens, une voiture et une camionnette ont été détruits. Dans la direction Kranolimansk, des unités de la 92e Brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Stelmaovka, les 95e et 80e Brigades d'assaut aérien des forces armées ukrainiennes ont été vaincues et la 125e Défense Territoriale Brigade dans les zones des colonies de Chervon et Yandibrova de la République populaire de Luhansk, de la Forestory sorebriansk et de Yampolovka de la République populaire de Donetsk. Dans la journée, plus de 80 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, cinq véhicules blindés de combat et une camionnette ont été détruits dans cette direction. Dans les zones des colonies de Vishnvay en République populaire de Donetsk et de Nevskoy en République populaire de Lugansk, deux radars de contre-batterie de fabrication américaine en TPQ-48 et en TPQ-37 ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, les unités du district militaire sud et les volontaires des détachements d'assaut ont poursuivi avec succès les opérations offensives et infligé des dégâts de feu aux unités des forces armées ukrainienne dans les zones des colonies de Razdolovka, Blagodatnoe, Kranopoli et Severnoi de Donetsk République Populaire. En outre, dans la zone de la colonie d'Antonovka en République Populaire de Donetsk, un entrepôt de munitions d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été détruit. Au cours de la journée, plus de 80 militaires ukrainiens, trois véhicules blindés de combat, deux voitures, ainsi qu'un obusier des 30 ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Zaporizhia, lors des opérations offensives, les unités du district militaire oriental occupaient des lignes et des positions plus avantageuses. Pendant la journée, jusqu'à 85 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, deux véhicules de combat blindés, une camionnette, deux obusiers vins dans les zones des colonies de Stepnogorsk, de la région de Zaporozhye et de Prochistovka de la République Populaire de Donetsk, ainsi comme un obusier des 30 dans la région ont été détruits dans cette direction. Règlement de Przewazenka, région de Zaporosy. En outre, dans la zone du village de Malinovka, région de Zaporosy, un entrepôt de munitions d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été détruit. Dans la direction de Kherson, près du village de Sadovray, région de Kherson, un radar de contrebatterie en TPQ-36 de fabrication américaine a été détruit. L'aviation opérationnelle tactique. Les troupes de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu le poste de commandement de la 128e brigade d'assaut de montagne des forces armées ukrainiennes près de la colonie de Lesino, région de Zaporozhye, comme ainsi que les 74e unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur les positions de tir, les effectifs et le matériel militaire dans 119 districts. Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu un avion su 25 de l'armée de l'air ukrainienne près du village d'Antonovka, dans la République populaire de Donetsk. Toujours au cours de la journée, neuf véhicules aériens sans pilote ukrainien ont été détruits dans les zones des colonies de Zmyevka, Vladimirovka, Kranoroshanskwa, Yagonoï de la République populaire de Lugansk, Harvest, Novomayorskoy de la République populaire de Donetsk, Priutnoe de la région de Zaporozhye et de la région de Kherson. Dans les zones des colonies de Rabotno et de Molochansk, dans la région de Zaporozhye, deux roquettes du système de roquettes à lancement multiple, IMAR de fabrication américaine ont été abattues. En outre, un missile anti-radar américain arme a été intercepté dans la zone de la colonie de Stepnogorsk, dans la région de Zaporosy. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 376 avions, 203 hélicoptères, 2931 véhicules aériens sans pilote, 401 systèmes de missiles anti-aériens, 7601 chars et autres véhicules blindés de combat, 985 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3887 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8144 unités de véhicules militaires spéciaux.